Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment ne sélectionner que les données affichées. Nous avons préformaté un tableau pour la saisie de données. Ce tableau comprend des formules, par exemple ici en colonne E. Nous affichons un avertissement si la distance est supérieure à 500. La formule est insérée dans toutes les lignes prévues. Nous voulons imprimer les données déjà saisies. L'aperçu nous montre que par défaut, c'est toute la plage préparée qui sera imprimée. De même, le raccourci clavier CTRL étoile ou encore CTRL majuscule fin sélectionne là encore toute la plage. La plage utilisée va en effet jusqu'à la dernière cellule où figure une formule. La solution est d'utiliser édition rechercher et remplacer. Rechercher un point. qui représente n'importe quel caractère quand il est utilisé comme expression régulière, ce que nous indiquons par autre option, cocher expression régulière. Enfin, rechercher dans valeur et non pas dans formule. Nous avons bien notre sélection de données. Nous pouvons maintenant imprimer par fichier, imprimer par défaut. Toute la page, puis ici, cellule sélectionnée pour limiter à la sélection.